Alors, mes chers élèves, vous serez capables d'utiliser les verbes pronominaux dans vos conversations. Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer sur notre chaîne Je Communique TV. Alors aujourd'hui, on va parler des activités quotidiennes de ces personnages. On a travaillé là. Bernard, Pascal et Sarah. Et chaque personne ici a ses propres activités quotidiennes. Par exemple ici, cette Colombienne qui s'appelle Gabriela se réveille à 7h. À 7h30, elle s'habille. Bernard, ce Canadien, ce jeune Canadien, se réveille à 7h15. À 7h20, elle se lave. Mmh. Pascal se promène à midi, à midi 30, il prend son petit, jeûne, déjeuner, il déjeune. Sarah, quant à elle, se brosse les dents quotidiennement à 21h45. Alors, il se couche normalement à 22h05, ou les 22h. En lisant, bien sûr, quelques euh, histoires. Alors ici, je vais vous poser des questions et vous allez tout simplement répondre pour comprendre euh, la leçon d'aujourd'hui. Il s'agit bien sûr des verbes pronominaux. Qu'est-ce que c'est les verbes pronominaux Et je vous donne quelques exemples concernant sa conjugaison. On pose la qu première question. On dit, quelle à quelle heure se lève Gabriella À quelle heure se lève Gabriella À quelle heure des jeunes Pascal Pascal À quelle heure, se... heure des jeunes Pascal Et les 22 et les 20... 21h45 que fait Sarah et les 21h45 que fait Sarah Et quand Bernard se lève que fait Gabriela Quand Bernard se lève que fait Gabriel. Bon, en répondant à ces questions, je vous laisse un moment bien sûr. Vous pouvez mettre par exemple une pause sur la vidéo et réfléchir et répondre aux questions oralement. Après, on va faire la correction. Alors je suppose tout simplement que vous avez bien répondu. Maintenant la correction. D'accord On passe maintenant à la correction. À quelle heure se réveille Gabriela C'est ce que l'on vient. On dit que Gabriela se réveille à 7h. Bien sûr, regardons ici. À 7h, Gabriela se réveille. À quelle heure déjeune Pascal Alors, Pascal ici, à, à midi, Pascal se promène. Mais à midi 30, il déjeune. C'est-à-dire à, à midi 30, Pascal se déjeune. Au midi, ou à midi 10h30. Et les 21h45, que fait Sarah alors normalement, elle se brosse les dents. Après, elle se couche. Environ les 22 heures. Quand Bernard se lève, par exemple 7 h 15 7h40, que fait Gabriella Alors Gabriella ici, elle se réveille déjà à 7h. Maintenant, il s'habille. Elle est en train de s'habiller. Elle est en train de s'habiller. Alors, c'est la journée de Bernard. C'est la journée de Bernard. Qu'est-ce qu'il fait À quelle heure mime les actions On n'a pas, euh, pas la disposition audio. On va laisser tomber. Raconte sur le modèle précédent. Imagine la journée de Gabriel, de Pascal et de Sarah. Bon, dis tout simplement à 7 heures. Gabriel se réveille. Elle se lève. Gabriel se réveille. À 7 heures, et se lève. Il s'habille. Et va, par exemple. Euh son travail bien sûr après avoir pris son petit déjeuner c'est la même chose pour euh, bernard bernard se lève à 7h15 il lave à 7h20 sa vie prend son petit déjeuner et il va au lycée par exemple ici c'est une parce qu'elle se promène toujours à... à 2h et 2h30 il déjeune après il fait Quelques activités. Et en revenant, bien sûr, le soir, Sarah se brosse les dents à 21h45. Elle va au lit. Elle va sur le lit et se couche en lisant quelques histoires. Tout simplement. Alors, notre sujet ici, c'est les verbes pronominaux. On l'appelle un verbe pronominal. Pourquoi Parce qu'il a un pronom personnel. C'est ce qu'on appelle un pronom personnel sujet. Et je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils. Ce sont des pronoms personnels sujet. Et me, te, ce, nous, vous, ce. Ce sont des pronoms personnels réfléchis. On l'appelle pronom personnel réfléchi. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, le sujet fait l'action sur lui-même. Quels sont les pronoms personnels Quels sont les pronoms sujets C'est je, tu, il, elle, ou on, nous, vous, il, avec S, elle, avec S. Et quels sont les pronoms réfléchis C'est me, te, ce, nous, vous, ce. Alors dans quel cas coïncident les pronoms réfléchis et les pronoms sujets Lorsqu'on dit je, on, on dit je lave moi-même. Ça veut dire je me lave. Tu laves toi-même, ça veut dire tu te laves. Ils se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, ils se lavent. Alors toujours avec le me. Je me lave. Répète avec moi. Je me lave. Oui, tu te laves. Oui, il, elle, on se lave. Très bien. Nous nous lavons. Vous, vous lavez. Il, elle, se lave. C'est très bien. Alors, dans quel cas coïncide le pronom réfléchi et le pronom sujet Alors, supposons que on dit je. On dit je me lave. Ça veut dire je lave moi-même. Je me promène. Ça veut dire je me promène moi-même. Je brosse. Tu te brosses. Il, elle se lève. Nous, nous cela, nous nous lavons. Vous, vous euh, disputez. Par exemple, il, elle se trompe. Par exemple, il y a plusieurs, plusieurs verbes. On appelle verbe pronominal lorsqu'on a, lorsqu'ils ont un pronom réfléchi. D'accord. Vous avez bien. Est-ce que vous avez pris une idée? Je vous propose bien sûr quelques activités écrite prochainement maintenant vous avez une idée on passe maintenant dans une autre vidéo aux exercices alors c'était avec vous monsieur Youssef d'alal de la chaîne je connect tv notre objectif c'est comprendre facilement le français mais autrement en s'amusant bien sûr allez au revoir et à la prochaine